Dans ma barre latérale, je remarque que ici j'ai euh, le bloc Événements à venir. Ce bloc-là peut être très intéressant associé à ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire l'achèvement d'activité. Donc je vais aller sélectionner une activité et je vais faire une petite modification au niveau de l'achèvement d'activité. Donc on l'a vu tout à l'heure. Je peux euh, indiquer que ce soit les élèves ou que ce soit automatique pour euh, que ce soit coché. Donc ici, je vais le mettre automatique, mais en plus, je vais ajouter une date. Donc, j'aimerais que ce soit terminé pour le 31 mai, par exemple. Si je retourne dans ma barre latérale, je vais voir que dans Événements à venir, mon activité va être annoncée. Par défaut, euh, le bloc n'est pas présent dans la barre latérale. On doit l'ajouter. Donc, euh, si on voit qu'il n'est pas là, on peut passer en mode édition. On retourne dans la barre latérale et on fait ajouter un bloc. Et le bloc s'appelle événement à venir. Une fois qu'on l'a ajouté, on retourne dans la barre latérale et on devrait le voir apparaître.